Salut les rôlistes, hors roleplay numéro 4, février 2016, comment ça va pour vous On commence par les nouvelles, et la première nouvelle personnelle est très agréable, c'est qu'on m'a retiré mon plâtre. Donc j'ai pas encore retrouvé toute la flexibilité, ça fait seulement deux jours, euh, et j'ai beaucoup de séances de, de kiné à faire, mais globalement ça va vers le mieux, je vais pouvoir retourner vers le clavier et la souris pour écrire les chroniques et continuer à faire des nouvelles miniatures. Donc comme vous avez pu le remarquer, la chaîne Anything Today Net s'est bardée d'une nouvelle bannière et d'une nouvelle photo de profil. Donc, ça, c'est un spectateur qui me les a offerts. Il m'a contacté sur Twitter pour me dire, bah, tiens, euh, moi, je fais, fais un peu de graphisme. Je t'ai fait une bannière. Euh, Prends-la si tu veux. Donc, euh, j'ai bien évidemment accepté. Pour ceux qui se souviennent de la bannière d'avant, euh, c'était pas un luxe de changer. Euh, la bannière et la photo de profil, donc, ont été réalisés par euh, Inisan Brieux. Ensuite, euh, eh j'ai fait un petit peu les soldes également, hein. j'ai un peu ruiné euh, Ludic le Bazar, j'y ai acheté euh, euh, l'écran de, de la V7 d'Octulou euh, avec, euh, avec donc, le, les petits accessoires du gardien qui sont un rappel, hein, un aide mémoire des règles finalement. J'ai acheté les ombres de Yoxethot, euh, que d'ailleurs j'ai lu intégralement, donc que je prépare à faire jouer. Euh, euh, à un groupe de joueurs, donc une campagne euh, qui, bien que euh, j'ai remarqué qu'elle avait pas mal de critiques euh, assez défavorables, moi je la trouve particulièrement excellente et, et donc j'ai hâte de la faire jouer. Euh, j'ai également fondu sur des, des choses un petit peu plus vieilles, deux, deux suppléments pour Pendragon, donc Au-delà du mur, qui parle euh, de l'univers des Pictes, donc euh, c'est un petit peu la geste des Pictes, euh, sur Toulouse euh, qui, qui m'en a, a inspiré euh, l'idée et euh, la campagne de l'Enfant-Roi, qui est LA grosse campagne de Pandragon sur 80 ans, euh, qui suit du coup toute la, la carrière euh, du roi Arthur. En parlant des ombres de yogg je suis donc en train de préparer le mejetage de cette campagne, je fais créer les investigateurs à mes joueurs actuellement, j'ai fini de le lire intégralement, donc je suis en train de créer les fiches de PNJ. D'ailleurs, les fiches de PNJ n'étaient pas pas disponible du tout nulle part donc quand elles seront faites je pense que je les mettrai à disposition en PDF euh, pour tous ceux qui voudraient les faire jouer je vais convertir les PNJ en V7. Pour les ombres, évidemment à terme de la campagne je ferai une vidéo pour en parler, donner mon avis définitif et peut-être quelques conseils euh, avec ou sans spoil, je suis pas encore décidé, Mais cette campagne est très longue, ça pourrait, ça pourrait ne pas voir le jour avant un an, ou peut-être plus, je ne sais pas bien combien de temps ça va me prendre de la faire jouer intégralement. Je me demandais également si ça intéressait certains d'entre vous d'avoir une sorte de suivi de cette campagne euh, et sous quelle forme, c'est-à-dire je peux éventuellement faire une vidéo à la fin de chaque scénario pour euh, évoquer quelques soucis que j'ai pu rencontrer euh, en menant la partie ou autre, pour essayer de faire des conseils pour ceux qui passeraient après moi. Euh, je peux également faire euh, une, un petit résumé de la campagne euh, et de son avancée en parlant des investigateurs et de leur traversée de cette campagne au fur et à mesure, toutes les deux ou trois séances euh, à peu près, c'est bah, à vous de me dire. Euh, Dites-moi dans les commentaires, euh, ou vous pouvez me contacter sur Twitter aussi, si ça vous intéresse, euh, auquel cas je chercherai peut-être un format euh, pour, euh, pour vous parler précisément de cette campagne. Ça fait bien longtemps que je me suis pas lancé dans une très grosse campagne. Euh, et évidemment, euh, bah, si ça vous intéresse et que moi l'expérience me plaît de construire un suivi de campagne, ça pourrait évidemment il est fait pour d'autres campagnes, l'Enfant Roi par exemple. Les nouvelles de la chaîne, donc la prochaine chronique du dragon s'est décidé, ce sera sur l'agence d'Alérien Cahuzac, qui est un jeu à narration partagée. Donc euh, eh bien j'ai commencé l'écriture, j'ai relu les règles là très récemment, je vais encore essayer de faire une ou deux parties euh, d'ici la fin de l'écriture et donc le tournage afin de vous donner un avis un peu plus Global, mais, euh, mais c'est décidé, effectivement, mars, ce sera la chronique sur l'agence. niveau des statistiques YouTube, donc euh, la majorité de mon audience vient de France, hein, cette majorité autour des 78%, mais je tenais à préciser quand même que j'ai remarqué qu'une partie de mon audience, une partie non négligeable, vient du Québec, de Belgique et de Suisse. Donc salut les Suisses, salut les Belges et salut le Québec, merci de me regarder, hein, et je sais que vous êtes là. Ça ne surprend pas énormément puisque ce sont des pays francophones, et le, le Québec, c'est d'ailleurs également le, le pays du jeu de rôle, un petit peu. Tu me massacres le bras. La question du mois, alors je prends mon dé et. 3. 3, c'est Arquet Productions, salut les potos, qui demande quel âge a Merlin. Alors écoutez, Merlin, ça fait exactement 2 ans que je l'ai adopté, et ces petites bêtes-là, ça s'adopte aux alentours de 2 mois, j'ai pas sa date de naissance exacte. Mais du coup, Merlin a environ 2 ans et 2 mois. Ce qui fait euh, bah, que c'est un jeune adulte dans la race de, de dragons dont, euh, dont il fait partie. Euh, voilà, Arc j'espère que ça répond à votre question. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à poser d'autres questions si vous en avez. Ma dernière partie. Donc la dernière partie, j'ai cédé à mes joueurs au bout d'un moment. Et j'ai ressorti les livres de Donjons et Dragons 3.5 pour faire une petite partie. Euh, entre le moment où on en a parlé avec mes joueurs et le moment où je me suis décidé à, à, à céder et à donc faire une petite partie de Donjon Dragons, ils se sont écoulés environ 24 heures, ce qui fait que j'ai pas pris le temps d'écrire un scénario. Euh, déjà fallait que je me replonge dans les règles, etc. Donc déjà il fallait que je me replonge dans les règles, euh, etc., donc j'ai pas pris le temps d'écrire un scénario, c'est pourtant pas si souvent, et je suis donc allé ch en chercher un sur la scénariothèque. J'ai donc choisi un scénario, je me suis imprimé, euh, je l'ai lu entièrement, j'ai pris des notes, je prépare mes PNJ, les règles sont prêtes, j'ai tout révisé, euh, tout nickel. Donc le, le, le soir arrive, mes joueurs s'installent autour de la table, on ouvre les chips, on commence à discuter un petit peu, puis on se dirige euh, bah, vers la partie. Et étant donné que leur dernière partie de Donjons et Dragons avec ces personnages-là, euh, je n'avais pas été le MJ, puisque bah, j'étais MJ à la base, et puis j'avais passé la main à un ami pour qu'ils prennent le relais et moi à ce moment là je, je, je tenais une autre table à vampire. Donc je demande à mes joueurs euh, quelles sont un peu leurs dernières aventures, où en sont leurs personnages que j'avais quittés aux alentours du niveau 12 et qui sont donc euh, niveau 16-17 à ce moment-là. Et là je, je découvre avec horreur que mes joueurs commencent à me raconter exactement le scénario que j'ai préparé. Donc euh, bah voilà, ça m'apprendra à pas écrire moi-même mes scénarios, c'est pourtant pas si souvent. Donc j'ai dû improviser un scénario, j'ai choisi un monstre, j'ai créé un grand golem euh, qui est venu leur voler euh, directement des affaires chez eux en, en mettant un coup de poing dans le plafond, il est allé chercher un coffre et a commencé à, à, à emmener leurs artefacts loin d'eux, ce qui fait qu'ils ont dû le, le poursuivre. Bon, C'était un scénario euh, bah, pas très profond qui a été euh, finalement assez dur hein, puisqu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à affronter ce, ce golem immunisé contre la magie. Donc ça a donné quand même lieu à une partie très sympathique, mais euh, bah, comme quoi ça m'apprendra, il hein, faut que j'arrête de prendre des, des scénarios sur internet, euh, c'est pas souvent, mais euh, bon, on en choisit un, hein, euh, c'est un gros fail. Je termine ce hors-roleplay avec euh, deux annonces, la première c'est que je prépare à, à moyen terme une chronique du dragon hors-série sur les perles de jeu de rôle, donc euh, je sais pas encore si je vais me contenter d'en raconter quelques-unes, ou j'aimerais bien probablement les, les, les théâtraliser un petit peu. Donc, ben, si vous avez de bonnes perles de jeu de rôle qui sont euh, qui sont utilisables, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer, hein, que ce soit en commentaire, euh, en email ou par Twitter. Euh, bon, Idéalement, il faut que ces, ces perles puissent être comprises euh, de quelqu'un n'étant pas présent, hein, forcément. Il faut que ce soit un humour euh, qui, même un peu sorti de son contexte, donne. Alors N'hésitez pas à donner des détails hein, sur les, le, le jeu, évidemment, euh, ou le type d'univers au moins euh, dans lequel ça se passe, les personnages présents, les descriptions importantes qui permettent de comprendre la vanne euh, très succinctement, euh, enfin voilà, donner un peu de contexte à vos perles, mais euh, si vous en avez de très bonnes, ce bah, sera avec euh, plaisir que, que je les théâtraliserai dans une chronique du Dragon hors-série euh, qui, qui arrivera, je sais pas trop quand, quand j'aurai assez de perles et que et que j'aurai eu le temps de, de faire ça. La deuxième annonce, c'est que je prépare un petit concours. Donc le concours débarrera en même temps que cette vidéo, c'est un concours sur Twitter. Donc à gagner, c'est un set de 7 d classiques que j'enverrai au gagnant. Pour gagner le set de dés, ben c'est très simple, ça va être un concours Twitter assez classique. Au moment où la vidéo sortira, donc elle sera tweetée. Et tous les comptes qui me follow et qui retweeteront la vidéo seront dans le tirage au sort qui s'arrêtera arbitrairement le 30 mars. Je contacterai ensuite le gagnant pour lui envoyer donc ses dés et, euh, et j'annoncerai évidemment le gagnant dans le hors roleplay suivant. Ce hors roleplay numéro 4 est terminé, merci de l'avoir regardé, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me suivez sur Twitter, et je vous mettrai le lien du, du tweet donc euh, pour le concours juste en dessous. On se retrouve en mars pour la chronique du dragon sur l'agence, d'ici là, portez-vous bien, jouez plus, râlez-moins, ciao les rôlistes la gueule, t'es sur la bannière. Hein Moi je suis pas sur la bannière, mais toi tu es.